Je m'appelle Yann, j'ai 29 ans, je suis éducateur sportif. Je suis également fondateur de l'entreprise IfitGo, spécialisée en développement personnel, préparation mentale en relation avec le sport. Alors mon exercice préféré, c'est l'arraché. L'arraché en haltérophilie, euh, sincèrement je pense que c'est un mouvement euh, très très complet et, euh, et j'aime le voir pratiquer et j'aime le pratiquer. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, essayez-le et vous promets vous comprendrez pourquoi je l'aime la presse mollet horizontale tout simplement pour la simple et bonne raison que je travaille les mollets depuis plus de 10 ans et aucune évolution j'ai commencé la musculation à l'âge de 16 ans j'ai fait 10 ans de karaté avant et arrivé à ma ceinture noire j'avais besoin de nouveaux, nouveaux objectifs et, euh, et donc une salle s'est montée à côté de chez moi on est allé avec deux potes pousser les premières barres et là, je suis tombé amoureux, amoureux de, ce, de ce sport pour moi, le bodybuilding, c'est une discipline complète, tant physiquement que mentalement. Elle permet de repousser tes limites et d'aller toujours toujours plus loin. Et je trouve vraiment le posing assez artistique. Ça me plaît énormément. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai eu un programme strict sur 12 semaines exactement, avec une descente calorique progressive jusqu'à atteindre les 1100 calories et avoir le minimum de masse graisseuse. Mon coach et moi avons fait du travail de force principalement sur toute la première partie, la seconde partie c'était plus du volume et enfin on a fini sur de l'hybride, on gardait de la force pour avoir le maximum de densité musculaire et la fin fut très très raide à raison de 7 entraînements par semaine. Que... Je vais dire tout. Il n'y a pas eu de plus facile. Euh, quand je suis arrivé à Colmar j'avais euh, vraiment euh... Vraiment excité et, et content d'être là-bas, heureusement il y avait mon coach, ça a pu m'aider à gérer le stress et, euh, et malgré tout, euh, malgré mon niveau novice, quand je me suis retrouvé dans la ligne de 10, j'ai compris clairement qu'il y avait une différence de niveau, ce fut difficile mais j'y suis quand même allé parce que Colmar ça reste une scène mythique et, euh, et si on me proposait de le faire, je le referais à 200%. Alors le conseil que je donnerais à ceux qui veulent faire une compétition, c'est lancez-vous. Malgré tout, même si c'est difficile, ce qu'il faut voir c'est que pendant 12 semaines vous allez vous couper du monde et ça c'est une vérité, vous voyez plus vos amis, vous voyez plus votre famille. Le seul focus c'est le bodybuilding, or ça vous permet de repousser vos limites et c'est en repoussant ces limites qu'on apprend davantage sur soi-même et qu'on devient de plus en plus fort.